important, ce jeu contient des scènes de mmh, mm. voilà, vous avez, vous avez compris je <rire> n'ai hein mmh pas droit à me le droit de dire non vous ne pas On je, je vais finir qu'il une fin C'est là Okay. Ah, ah c'est pas le jeu mais... <rire> non, en fait. Non, c'est qu'il a plus le jeu du tout. Et toi, tu vas Mais <rire> tu vas où Non, non, je pas... Non Non euh, si tu oui. Je suis désolé, petite planète. Non. Il a pas plus de ということで<笑> De nous, euh, si on veut, mais c'est qui qui me <rire> parle le jour final. Il dire que ce hein Ça n'a rien à voir avec ce Là, on contrôle le justement. Oh, les telles euh, et Il Ils sont venus chercher n'est plus dedans. C'est un camp okay. du gardien". Déjà dans l'avion je pense. Il y en a un truc qui va pas. Et... Il pas clair. Il est bon, de prendre un agent un agent Il était <rire> <sauvé>. <rire> je peux plus faire des blindages je peux, je peux faire des sauts c'est quand même mauvais mais il est bon, le pas hein il a non C'est une musique de blue boue, Non Non, boue, boue, est boue, Mettez des sacs à cône pour la vie. Je peux faire de ce monde Même les taxes Sonic est mort. Sonic est, est un peu en commentaire. C'est je... pas sûr bon, mais il ne pas pouvoir faire le montage d'un va marcher un mais... ouais, il court encore il hein, il marche pas Ça ne ça marche je que On ça va plus à peine de courir Ah il s'arrête non C'était <coughs> le seul La gueule T'as vu la gueule qui vous l'a vu <coughs> C'est un peu gore quand même. Hein? C'est un peu gore quand même. Oui. Oh non, on a du gore! On est en train de manger du coup. Il dirait qu'il rigole. Ah ouais? Non, il est clair, en fait. C'est pas ta confusion en tout cas. Oui. C'est pour ça que c'est marqué de ne pas donner ce jeu en fait, ah. ah. bon, peut -être. Peut -être plus. C'est le monde qui est en train de C'est un peu comme ça. Bon non, on était dans le passé non. non, alors on va C'est bien on est bien, dur, bien passé. Comment on se que ça ah, alors que C'est pas du C'est marqué un peu après que de pastilles et j'ai dit que pour comme ça, mais maintenant il fait encore des siennes. Il se passe pas en gros, c'est quoi l'histoire C'est que t'es, cherché vie chercher son ou hmm. Non, en ce moment il courait, mais je l'ai fait. Et Amy Ayo, hein Ah, c'est lui. <tousse> il s'est saoulé, ça bah, Comment il a fait Mais tu n'es même pas avec. Snuckles ah, je faire ah, ouais, euh, bah, ouais. pour, me... pour te couper. De quoi Je suis obligé de faire des trucs pour te couper, je vais les détruire. Que YouTube, il va mettre une réclamation, C'est ce que tu as train de dire J'ai du coup, une pour... Hein T'as des pour... Hein ah bonjour Majin Ouais voilà, oui je viens Majin viens il vient de finir Ça veut dire quoi ça veut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 Je vais faire une parce que... Ah hein? Ah non Ah, c'est une